Déclaration des députés et députés de Simcoe Gray. Merci. Je suis heureux de pouvoir dire que ce samedi est le deuxième jour des arbres de Noël et mettra en valeur le secteur de ces arbres qui a au bénéfices du secteur touristique et de l'économie. Les, les euh, cultivateurs de ces arbres enlèvent du carbone des airs et cela discute, cela met en valeur le mandat de ce secteur. Je vais discuter des bénéfices d'acheter un vrai arbre. C'est une culture renouvelable pour, ch pour chaque arbre coupé. 10 euh, sont plantés. La cultivation de ces arbres enlève beaucoup de polluants des airs et protège les habitats des oiseaux. Et donc, ces arbres augmentent la di diversité de la faune. Monsieur le Président, l'achat d'un arbre de Noël est une bonne façon d'aider l'environnement et l'économie. Au nom des cultivateurs de ces arbres, j'encourage les Ontariens d'en acheter un vrai et d'appuyer ce secteur important de la province. Finalement, je voudrais remercier Fred Somerville Shirley Brennan, des cultivateurs des arbres de Noël, pour leur défense au sein du secteur et pour avoir créé ce jour. Député de windsor Bonjour, je voudrais vous discuter des résidents de Windsor pour jeunes hommes. Fred Golan a, a identifié le besoin d'une telle institution. Nous avons de nombreux refuges pour femmes, mais on a pris pour acquis que les jeunes hommes pouvaient s'occuper d'eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas de refuge pour les jeunes hommes. Ce refuge est ouvert pendant 12 ans et aide les clients à être fiers d'eux-mêmes. Ils ont un taux de succès de 66 Certaines de ces jeunes hommes ont été unis encore une fois avec leur famille. C'est une entité qui dépend des dons. C'est pour ça qu'ils ont une peine à payer leurs factures d'électricité. C'était les organismes à but non lucratif et caritatif devraient utiliser leur financement pour mettre fin à l'itinérance, mais ils tout simplement paient les salaires des investisseurs privés actionnaires de Hydro One. Nous devons donc atténuer les factures d'électricité de ces entités plutôt que de vendre à Hydro One. Ce refuge n'appuie pas l'itinérance, mais plutôt Merci veut en mettre fin. Veuille y mettre fin plutôt. Député de Beaches East York. Je vais discuter d'une semaine merveilleuse pour moi. Et je me rappelle du fait que je suis si chanceux d'être élu. Nous aidons les gens à travers de la province. Le comité permanent des règlements des projets de loi d'intérêt privé a discuté du projet de loi 47 visant un projet de loi visant à protéger les points de récompense. Je remercie la première ministre de son leadership et je remercie aussi les leaders des trois partis pour avoir euh, permis l'étude de ce projet de loi qui est très important pour les consommateurs. Les acteurs du milieu ont comparu en comité, par exemple Michael Judd, qui représente l'expérience des consommateurs. Euh, ces consommateurs qui ont essayé de protéger leurs points de récompense. Ces personnes étaient en colère, et donc nous savions qu'il nous a fallu agir. On n'aurait pu rien faire, mais nous sommes devenus la première province qui interdit l'expiration des points de récompense. Nous faisons preuve de leadership. C'était mon troisième projet de loi des députés ayant le même thème de protéger les droits des consommateurs. Euh, il y en avait un par rapport aux frais en matière de liste d'attente dans les garderies. Je sais que tous les députés ont eu de l'expérience quant à ces points de récompense, et nous mettons fin à l'expiration de ces points. Député de Huron-Bruce, merci. Je voudrais féliciter un citoyen pour avoir été classé premier dans les les prix pour journalistes, c'est une façon de célébrer les meilleurs journalistes de la province. Ce prix fait preuve de l'engagement de ce journal au fil des ans afin de fournir des articles équilibrés. Ça vaut la peine de noter que cet article a été nominé par le passé en 2014 et 2015. Son excellence a été reconnue encore une fois cette année et a été classé premier pour avoir été le meilleur journal de la province. L'équipe du Citizen sert euh, les membre de ma collectivité. Après avoir lu les commentaires en matière de ce journal, j'ai compris vraiment que ce journal a de l'esprit d'autres déclarations, députés de Nickel -Belt. Merci, Sherry Allen. M'a parlé par rapport à un événement effrayant. Ils étaient euh, au volant et quelques pierres sont tombées d'un pont. Heureusement, personne n'a été grèvement blessé. Je voudrais citer une autre déclaration. Une autre personne m'a dit que je suis aussi, j'ai été aussi dans ma voiture lorsqu'une pierre est tombée et ça m'a coûté 1300 dollars. J'ai discuté de ces deux ponts avec le ministre des Transports qui sont censés être renouvelés l'année prochaine. Et il m'a rassuré que son ministère allait travailler avec le bureau local du ministère des Transports afin d'assurer la sécurité de ces ponts et que la circulation sera en toute sécurité. Donc s'il y a des autres personnes ont vécu une telle expérience euh, ou s'ils ont vu un tel euh, tel accident, veuillez m'appeler. Député de le Président. Euh, premièrement, d'abord, je voudrais dire Shalom Alehmon pour ceux qui sont ici. Euh, pour euh, assister au débat d'un projet de loi. Je voudrais de manière objective reconnaître le meilleur président du maire collège de l'Ontario, le Dr Christopher Whitaker, président du collège Humber. Il, a, il est euh, très chevronné. Il est diplômé de l'Université de Queen's et il occupe ce poste pendant 2012. C'est tout à fait excellent pour ma circonscription. Nous avons environ 30 000 étudiants. Ce collège offre des programmes de baccalauréat, des programmes de certificat. C'est un centre très important sur le plan informatique. Il y a des programmes de journalisme et beaucoup d'autres. Et Le président est en compagnie de Jane Holmes, qui était analyste de politique au sein de l'un des ministères euh, du gouvernement et travaillait aussi au sein du secteur euh, des courses hippiques. Et on se rappelle de sa carrière à Woodbine. Et le casino s'en vient. Merci à, au Dr Woodacre, député de Woodbridge. Merci. Je prends la parole pour discuter de l'examen de la Commission des affaires municipales de l'Ontario. La planification en Ontario a été et devrait être un processus démocratique. Il faut qu'il y ait une participation équitable de la part des membres de la, des collectivités et cette entité devrait utiliser des politiques qui font engager le public. Les municipalités sont un palier du gouvernement et devraient avoir un rôle plus important sur le plan de la planification de l'aménagement du territoire. Il faut donc transformer le rôle de cette commission. Si les téléspectateurs croient que les conseils municipaux devraient avoir plus d'influence, je vous demande de vous exprimer à cet effet. Si vous avez d'autres idées, exprimez-vous. Pendant longtemps, la Commission a rejeté les décisions des conseils municipaux. Une fois rejeté, il n'y a pas de possibilité d'appel. Cet examen est tout à fait nécessaire. J'appuie l'initiative et j'appuie les résidents de Durham d'y participer. D'autres déclarations? député d'Eglinton Lawrence. Merci. Je prends la parole pour célébrer la victoire du club de football de Toronto. En gagnant le championnat de l'Est, cela signifie que ça va être la première fois qu'une équipe canadienne participe au match final. Cela mettent en valeur la diversité de l'Ontario. Josie Aldedore, et joueur Ben Ruff-Joy de la France, Sébastien Jovinko, italien Monsieur Ricketts de la Jamaïque, et Chris Manella, qui habite à l'intersection de College et Grace. Les gens à l'échelle du pays aiment bien cette équipe et cette équipe fait preuve d'excellence. C'est aussi très important pour l'économie locale et assure la, le bien-être du centre-ville. C'est aussi un modèle à suivre pour les jeunes, que ce soit des garçons ou des filles et ça les encourage de participer au sport. Et donc, j'espère que l'équipe remportera le final. Félicitations. D'autres déclarations député de Bruce Merci. Je prends la parole pour discuter des préoccupations de mes commettants en ce qui concerne le manque d'accès aux services de santé mentale dans ma circonscription. Je suis très passionné à cet effet. Le manque de lits et de ressources en santé mentale a des effets très négatifs sur les salles d'urgence des hôpitaux de ma région. Plutôt de fournir aux patients des lits, les, le personnel de ces hôpitaux appelle la police. C'est tout à, tout à fait difficile étant donné la pénurie en lits. J'ai écouté les commentaires de la Dr. Susan Boran de l'hôpital de Hanover qui a parlé de manière ouverte des retours des effets négatifs entraînés par la pénurie en lits. Elle l'a qualifiée d'une crise. Elle nous avertit que ça pourrait devenir un cauchemar pour la province. Le rapport de la VG a confirmé une augmentation de 50 du nombre de jeunes ayant besoin d'un lit de santé mentale. Je Profite de l'occasion pour demander au gouvernement de fournir les ressources nécessaires à ma circonscription et aux autres régions qui affrontent ces pénuries en service afin de pouvoir dispenser le traitement nécessaire. Je voudrais dire au, au ministre de la Santé que le moment est venu d'agir. Merci à tous pour vos déclarations. Nous passons donc maintenant au rapport de comité. Rapport de comité.